Connectez-vous rapidement. Je commence mon travail spirituel. aujourd'hui à 7, euh, donc... Il pas beaucoup, beaucoup de temps. Allez, venez vite, vite, vite. vite, Appelez, vite, vite, vite, Allez, partager partagez, vite, vite. Faites tout, vite, vite, vite. D'abord, je voudrais dire bonjour à mes cheveux. Les cheveux de la gloire glorieuse. <rire> ok. J'ai un enseignement ce matin pour vous. Je veux que vous vous débarrassiez de certaines choses. De la fondation. Bonjour. Bonjour la reine Colette. Bonjour, bonjour, bonjour. Mes cheveux vous disent bonjour. Ça sont les antennes. Regardez comment c'est connecté là. Ça <rire> cherche le réseau. Ok. On oh, va bah, rattraper le vif du sujet rapidement. J'ai environ 30 minutes d'enseignement avec vous. Je demande l'assistance des ancêtres. Ces ancêtres qui vous aiment tant. Peut-être que tu es une maman Ticon, mais ta grand-mère qui est décédée, elle veut t'aider. Et quand ta maman Ticone meurt, elle devient une maman ton. Donc c'est-à-dire elle veut t'aider. Vous avez les grands-mères. Mais par contre, il y a des gens qui ont les grands-mères Ticon aussi. J'ai une jeune fille. L'autre je jour, la elle vient me voir elle me dit, elle s'est tellement engueulée avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui a dit tu vas mourir. Elle me dit à sa grammaire que tu vas mourir. Sa grand-mère lui dit à nouveau que tu vas faire l'accident, tu vas mourir. Le lendemain, elle prend la voiture, et vient yonder à Yaoundé. À, à, à Douala pour me voir, pardon. En route, le bus fait l'accident, la, le tonneau. La veille, sa mère l'avait maudit. Ça, c'est une grammaire Ticone. Ok. Bon, bonjour, bonjour, bienvenue. Euh, partagez le, le, le, le tiret, parce que je vais donner des choses qui vont vous aider. Si vous regardez, ceci indifféré. Je vous en prie, faites ce que je vais dire. Voilà. Bon, je demande l'assistance de vos ancêtres. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Ange Michael, ange Gabriel, ange Raphaël. Toute la lignée des anges là. Si vous avez des égrégores de, de, de mauvais esprit, pourquoi ne pas appeler l'assistance aussi de vos légions d'anges hein? Tapez vos oreilles, tapez votre gorge, vos yeux. Qu'ils ouvrent vos oreilles, qu'ils ouvrent votre bouche, qu'ils ouvrent vos yeux. Quand je parle, que vous puissiez entendre, que vous puissiez être libéré de la gorge et que vous puissiez voir. Classique mode, je vais te supprimer, tu as compris. Je veux enseigner, ne me distrait pas. Tu n'es pas la seule personne en ce direct. Parle-moi, parle-moi. Simpleton ou des septicoles. Voilà. Donc, vous voyez comment je suis de bonne humeur. Bientôt, il va commencer à vous gronder. Il va commencer à vous gronder là. Quand j'ai fait le... Quand j'enseigne, même cinq personnalités qui sortent. Je canalise même cinq énergies. Cinq esprits différents viennent parler. Votre oncle vient parler. Votre grand-mère. Votre grand-mère vient parler. Depuis que tu parles dans le rêve, tu n'entends pas pourquoi. Hein? <rire> Allons seulement. Voilà. J'ai beaucoup enseigné sur cette page et mon but premier. Bonjour le roi Moussa. La lumière est venue. Hein? J'ai béni votre lumière, ma quelle que soit votre, géographie, votre position géographique. Quand vous avez un homme fort ou une malédiction générationnelle sur vous. Va te cacher à New York, ça va te trouver là-bas. Va au Kazakhstan, va en Corée du Nord. Ça va te trouver. Oh, J'ai été, été déçu à Abidjan. Tu portes tes pieds, tu dis que je vais partir loin à Washington. Ne te dérange pas. Dès que je vais descendre de l'avion, ils seront là avec, le, avec la pancarte. Que Jocelyne, dans vos avions, vous êtes venir me chercher. est-ce que Jocelyne est là dans l'avion, si par on est venu me chercher. Je me dis, mais, esprit Ticone, je vous ai, je vous ai laissé la main à voilà, Douala, non. Ah, seigneur, Quand vous comprenez ce que vous expliquez? Vous allez prospérer même à Bafoussam. Tu vas rester à Bafoussam, tu vas devenir millionnaire. À Bafoussam. Mmh. Maintenant, je vais vous montrer ces entités-là. Hein. Supposons ta grand-mère. Ta grand-mère vivait à Bafoussam. Et elle avait des dieux ou des ancêtres. Elle partait souvent le, le, le matin comme ça là. Voilà le matin au, au village. Il y a certains de vos ancêtres, même ceux qui vous détestent. Il y a vos décepticons qui partent verser le sel, parler. Il y a les arbres sacrés au village. Où vos arrière-grands-parents là partaient souvent le matin comme ça là. Ils parlent, ils dansent, ils font les choses quand ils faisaient souvent les réunions familiales, quand tu avais souvent 4-5 ans là, ton arrêt mère est encore vivant non. Ou bien la mère de ton arrêt mère est encore vivant non. Ils partaient faire des choses. Et, que vous le vouliez ou pas, même si vous rejetez toute votre famille, leur ADN là, c'est dans vous. C'est ça qui m'énervait souvent. <rire> Donc, vous voulez me dire que comme je rejette mon père là, hein, vous allez me suivre. Si est parti fait des mauvaises choses, vous allez me suivre. Et oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui. I am so sorry. I am going to tell you. Yes, it is going to follow you. Everywhere you go. <rire> oui. Regardez vos cousines. L'autre en Belgique. L'autre à Washington. L'autre est à Bafoussam. Vous avez toutes un enfant, un enfant, un enfant. Toutes divorcées, divorcées, divorcées. Toutes, euh, je ne sais même pas, analyser les vies de vos familles. Peut-être que vous toutes vous êtes mariées, malheureuses dans le foyer jusqu'à le feu sort. Que vos, vos, <rire> tous vos gars vous trompent donc vous faites la réunion familiale à part si vous êtes hypocrite tu vois les enfants de ta tante les enfants de ton oncle toi même tout l'enfant de ta mère là c'est relié à votre grand-mère ça remonte sur deux trois générations parfois même cinq générations Partagez mon directo, ça va délivrer les gens. Quand j'ai conçu le kit fondation, je ne comprenais pas encore l'ampleur ou la profondeur de ce que je, je, je, je mettais dans le kit fondation. Il y en a parmi vous, tu as eu du succès, tu es tombé. Même cinq fois. Tu observes ta mère dans sa vie. Ta mère est montée, elle est descendue. Elle est montée, elle est descendue jusqu'à ce qu'elle meure. Observe la mère de ta mère. Peut-être qu'elle est encore vivante. Elle est montée, descendue, montée, descendue. Elle s'est mariée, elle a accouché ta mère. Cinq mois plus tard, son mari est mort. Et depuis qu'elle a 17 ans, elle est veuve aujourd'hui. Ta mère t'a accouché à 22 ans. Elle-même, elle est morte. Toi-même, tu as accouché à 19 ans. Tu t'es séparé du père de ton enfant. Donc, il y a un démon dans votre vie qui fait que les enfants vont grandir sans leurs parents. Vous devez savoir identifier les hommes forts de votre vie. Il y a même des hommes forts qui sont subtils, qui se cachent. L'autre homme fort là, est le genre que toi-même, tu gardes tes propres relations. Ah, il croit même que quoi. Il est homme qui Ah. Tu gardes toi-même. Mmh. La relation commence bien. Après tu restes la folie commence à te prendre. Tu deviens folle soleil. Hein? Tu repousses l'homme là jusqu'à ce qu'il commence à lire. Le... Ça change son cœur. Lui-même il se fâche aussi. Il part. Vous avez trois enfants. Et toi tu es conscient qu'à un moment il y a un esprit qui est entré dans toi. Toi-même la femme. Elle. Un esprit est entré dans toi. Tu restes en ça, tu Wanda. Au début, j'aimais l'homme sinon. Aujourd'hui, là, tu ne veux même plus le sentir. Tu ne veux même plus le sentir. Tu l'as séparé de ses enfants. Tu l'as regardé partout. cela a gâté partout et vice ça, ça, peut être l'homme qui a gâté la femme vous savez qu'il y a les hommes dans les familles qui font que vous êtes tous en couple tous les enfants, vous êtes en couple mais vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas marié Vous devez vous asseoir, vous regarder que voilà pour nous. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que tout démon que tu n'identifies pas, tu ne peux pas le chasser. Au, au nom de Jésus, je me débarrasse de... Euh, il n'y aucun problème. Non, tu as des problèmes Il y a des problèmes où? Maintenant, je vous dis que l'enseignement d'aujourd'hui sera expéditif. Il y a des démons que quand tu vas identifier, tu vas enlever. Le premier va quitter. Tu vas voir le deuxième. Que yé, tu savais que j'étais là. Il va, hello. <rire> hello. Oui, oui, oui. Tu enlèves encore l'autre là. Après, quand tu enlèves le deuxième là, quelques temps après, tu vois encore l'autre. Et quand tu vois, c'est comme s'il y avait une révélation. C'est comme si la lumière... Alors que tu vivais depuis, tu ne voyais pas. C'est comme si on a fait tada. On avait ça aha moment. Et like, alors que depuis ta naissance, tu avais lui, tu marches partout avec toi. Tu pars à Bangui, tu pars à Djibouti, tu pars à Jamenao, tu pars à Washington. Ou. Dès que tu descends de l'avion, il dit Hey, Jocelyn, je suis là. <rire> bien, bien, bien. <rire> tu vas dormir ou je vais partir avec toi. <rire> Oui, parfois vous êtes marié le mariage n'a aucun sens. Tu laisses l'homme au Cameroun, tu pars à Dubaï, tu tombes sur le même jardin. Bon, je vous ai dit qu'il y a les paroles que vos ancêtres ont prononcé Il y a les pactes que vos ancêtres ont fait. Et malheureusement, quand vous entrez dans les églises, on, fait, on te fait que tu détestes seulement toute ta famille. Oh, mon père. Moi, j'ai fait ça à mon père. j'appelais appelé mon père. Je disais que papa, tu ne connais wow. pas Jésus. Tu vas aller en enfer. <rire> oh. Que mon père, papa, tu dois accepter Jésus. Papa, tu n'acceptes pas Jésus. Tu, partir enfer. tu ne connais rien, papa. Moi, je connais. J'ai accepté Jésus. Je connais plus que toi, papa. Et on ne te montre pas le fond. C'est pour ça que tu es à l'église depuis 10 ans. Tu as fait tout ce que le pasteur t'a demandé de faire vie avancée Écoutez, self-examination, très important dans votre vie. Ne vous voilez pas l'esprit. Ne vous voilez pas le visage. Si je fais, c'est pour ça que vous venez à vos témoignages, que oh, ça fait deux semaines, ma vie a changé. Ça fait un mois, ma vie a changé. Parce que tu as fait huit ans dans l'église. Einstein a dit que c'est la, la vraie folie, c'est de faire la même chose chaque jour. Et de croire que tu vas avoir les différents résultats. Il est craz, il est mad. Moi il parle, ma bouche est sucrée. Ah non, ma talk est sweet. Ma tory est fine. Hum. Il n'a même pas besoin de vos likes. Il n'a pas besoin de vos cœurs. Ne partagez même pas ma vidéo. Il sait que les parle c'est sucré. Ça me plaît moi-même. <rire> j'ai tourné dans ma vie. Je monte. Après j'ai l'argent, puis ça tombe. Quand je suis entré dans l'église, moi-même, mes greffes brésiliennes là, que j'avais achetées à 400 points. Imaginez 400 points hier, ça l'a eu 9 ans. Moi-même, j'ai prisé de nos gens. Mes que là, j'ai arrêté tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Mes beaux habits que j'ai achetés à Ticket Max, Max, Spencer, Selfridges, tout. C'est un peu comme un moment, c'est comme ça, ça manipule ton corps. Souvent, tu veux être bien. Souvent, tu ne veux pas. J'ai coupé tous mes cheveux. J'ai pris les cabas. J'ai commencé à porter les cabas. Que Dieu veut que je sois humble. Je dois être humble ton. Humble, Ticone. Humble, c'est que vous voulez. La grosse voiture, non, non, non. Les Mercedes, hmm. À 23 ans, j'ai chargé d'aller contenir de 40 pieds j'ai envoyé au Cameroun. Quand le moment de me descendre est venu, moi-même, j'ai gâté. Et quand j'observais la, la vie de ma mère, ma mère montre quand moi j'avais 19 ans. Ce qui fait que et je ne, ce n'était que les souvenirs que j'avais de la vie de ma mère que je ressens Mais il y avait des moments où maman restait comme ça là. Elle avait l'argent. Souvent, elle reste s'habille bien. Après, mère reste comme ça et est les sur sa tête. Oh, tu vois ses doigts, c'est sale. Mmh. Après tu restes comme ça, tu vois maman soit avec nos mari. Après maman dit que je vais me marier. Après la personne disparaît. Après maman fait des dépressions. Mais je disais toujours à Dieu la vie de ma mère, là. le plafond qu'elle n'a pas pu baisser. je vais baisser. J'avais toujours la conviction dans mon cœur. Je sais pas. Ceux qui connaissent ma mère, qui me suivent, j'ai vu un jour un autre, un oncle là, un tonton, il me dit ça, il commence à pleurer, Il dit que tu ressembles à ta mère, quelle énergie que tu as là, elle avait ça. Donc, je suis copié collé ma mère. Maintenant, faites attention parce qu'on dit copier-coller. Ça veut dire que spirituellement, tu vas t'asseoir, tu dissèques. You dissect the life of your mother. Tu dissèques sa, sa vie, tu analyses. Que ici, là, ma mère a échoué. N'ayez pas peur de dire ma mère a échoué, même si elle est encore vivante. Même si elle est encore vivante. Même si elle vit avec toi. Merci pour le partage. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. J'ai mis une bénédiction spéciale sur vous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tous les pouvoirs que j'ai. Ma mère avait ça. Ma mère était jumelle. Mais ma mère n'a pas opéré, même dans 2% de son pouvoir. Le business mind. Ma mère te crée l'argent à partir de n'importe quoi. Elle reste comme ça, elle te fait deux semaines de dépression, après elle s'est lève et dit que... Elle prend une table elle l'installe là-bas. En une semaine, elle commence à avoir 200 000 francs. Elle est partie de des 10 000 ma mère ou... maman Aurélie. Bon, il sait que tu es là. Il sait que tu es là. Il l'ai dit, Je l'ai dit, maman. Elle a fait de rire. <Dans des rires>. <rire> Oh my God. J'ai dû apprendre à me connecter avec ma mère. Parce que, voilà aussi une autre chose que vous devez apprendre. Vous avez trop rejeté vos ancêtres. Moi-même, j'ai rejeté mes ancêtres. Jusqu'à qu'elle voit ma mère dans le rêve, quand sait me réveille, elle dit que, hey, Jesus, Jesus, Jesus. <rire> Maintenant, il y a des... Il y a des combats. C'est vrai que les démons que vous ne, vous ne vous ne vous ne combattez pas et vous ne vous ne gagnez pas. Vos enfants vont devoir combattre ces démons. Il y a par exemple certaines familles c'est le support. Tout le monde a votre famille en support. C'est un démon. Ta mère est en support. Toi-même ça, ça fait comme ça là, ça fait comme ça là. Voilà ton démon. <t 'en> donner des rituels, les choses que vous devez faire. Maintenant, ceux qui ont déjà acheté le kit de fondation chez moi, avec tous les enseignements que j'ai mis sur le kit de fondation, vous ajoutez à mes enseignements ce que je vais donner aujourd'hui. Donc l'enseignement, c'est complète le kit de fondation. Et sans le savoir, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà passées à vos enfants. Beaucoup. De la même façon qu'on passe la beauté à notre enfant, quand tu accouches et que tu es belle, ton enfant sera belle. Tu n'as pas besoin d'être avec chaque jour pour qu'elle soit belle. Même si tu la prends, tu l'envoies en courrier du nom, elle sera belle. C'est comme ça que les malédictions sont aussi. Maintenant, il y a des entités qui, qui viennent. Peut-être que ton grand-père avait énervé quelqu'un quartier. Ou bien ton grand-frère, ton grand-père pratiquait. Il a attaqué, il a fait du mal à quelqu'un. Ou il avait volé la femme de quelqu'un. Maintenant, la personne est partie chez le marambou même pas partie de Marabout, parce que je veux que vous compreniez le pouvoir de la parole. Toute parole qu'on prononce avec les émotions. Jean, on trouve ton grand père dans le lit. Un homme trouve ton grand père dans le lit de sa chambre à lui-même, avec sa femme à lui, avec toute la douleur. Il dit, Tania, Tania, je te maudis, Tangue je te maudis, avec toute la rage. Ils viennent d'activer des forces qui vont parler sur la vie des enfants, de ceux, des petits-enfants, des arrêts, petits-fils de Tagna. Je veux que vous compreniez comment c'est facile d'attraper la malédiction. Où ta mère est partie, elle a trompé, elle a sorti avec les hommes mariés. Quand les hommes ont trompé leur femme, oh quand les hommes ont trompé leur femme, la femme pleure, oh voilà. Il m'a abandonné depuis six mois il n'est même pas passé avec les enfants. Euh, que toute femme qui a pris mon mari, toute femme, je crache au sol, je te maudis, je te maudis sur cinq générations. Voilà comment toi tu portes la malédiction. Y yeah, a Walter photo, si tu es pauvre ne m'écris pas. Et c'est comme ça que cette malédiction, cette parole que la femme l'a prononcée, avec sa douleur, avec sa douleur, ça passe sur ta mère. Ta mère, voilà, elle change de vie plus tard. Elle rencontre un homme, elle t'accouche. Tu grandis, tu es sorti du ventre de ta mère. Non? n'est-ce pas la malédiction qu'on avait mis sur ta mère, là c'est sur toi et c'est calme les hommes forts ils ne bavardent pas beaucoup bonjour la reine des Denis les hommes forts ne bavardent pas beaucoup ils se cachent tout ça était dit que tu voyages tu arrives dans notre pays ton homme fort est à l'aéroport, au point d'attent on fort est célibat hey <rire> Eh hey, mm -hmm. ma copine, tu mm -hmm. voulais me quitter. Tu crois que j'ai un sado là? <rire> tu es à New York, tu es toujours dans la même chose. Tu es toujours dans les mêmes problèmes. À New York, eh. tu as laissé le père des impôts au Cameroun. Avec tes quatre ex qui t'ont fait le mal là. Tu arrives à New York, tu tombes sur le même jardin. Même jardin. Bonjour, bienvenue à l'école de la spiritualité. Je vous apprends comment vous débloquez vous-même. Vous n'avez vous qu'à avancer. Bah, que je vous enseigne tout ceci parce que que beaucoup d'entre vous vous dites que vous n'avez pas l'argent. A nos gain money. Je vais vous montrer comment vous sortiez d'abord. Vous allez vous libérer, vous allez voir. Ouais, les marabouts, vous venez faire quoi dans mon direct Écoutez aussi mon direct, vous vous libérez, non Ouais, c'est bien. Mes antennes sont connectées. Je crois qu'avais macharé ça en route comme ça là. Je vais mettre mes antennes en haut comme ça là aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas faire descendre ça. Oui. Voilà. Je vais m'acheter ça comme ça. <rire> ok, continuons. De la même façon qu'on a pris l'homme fonant mis sur toi, hein, Ça va faire que tu vas attirer le jade d'homme. Qui va correspondre à ce qu'on avait déjà dit de toi. Tu vois, tu peux dans une ville, tu arrives dans un bar, il y a dix hommes, deux sont célibataires libres qui peuvent euh, sortir avec toi, vous vous marier, <coughs> tu vas partir que sur l'homme marié qui a une des quatre maîtresses dehors, tu deviens la cinquième maîtresse. Ta ta vibration, Bon, je vous donne la solution directement parce que je dois. J'ai des rendez-vous un peu importants aujourd'hui. Je vous enseigne parce que je veux que vous puissiez comprendre. La première chose, vous devez faire une offrande. J'ai parlé de dîmes ici, là, vous ne payez pas vos dîmes. Ne payez pas vos dîmes. Vous allez lire le sur le calendrier chinois. Prenez une offrande de préférence, l'argent. En s'aimant ça, hein, partez semer là où vous savez que la parole est prêchée. On donne la parole de délivrance. Tu déposes, en, tu te mets à l'orange monio, tu déposes à l'hôtel, tu en même propos, je sais pas par quel moyen. Tu déclares. Comme je viens donner l'offrande ici, tout pacte qui a été signé par mes aïeux, et tu dis, je remonte sur six générations. Si le Saint-Esprit t'inspire à dire même dix générations, tu dis dix générations. Tout pacte maléfique qui est en train de me suivre jusqu'ici et qui est en train de toucher mes enfants, cette offrande que je donne, c'est une offrande de délivrance. Parlez. Comment pas on paye pour que quelqu'un sorte de la prison Vous savez qu'il y a les prisons, à Douala par exemple, tu as 30 000 chaque jour, tu es dehors. Bon, sur le papier, on dit que tu es prisonnier, mais chaque jour, si tu as 30 000, tu, on te sort de la prison, tu, tu vis-toi chez toi. Tu payes un mot à la prison chaque, chaque jour, 30 000. Donc, on achète tout avec l'argent. Tout. C'est pour ça que quand vos esprits-là vous bloquent, ils font que vous n'ayez pas l'argent. Si tu as l'argent, tu, tu peux tu me payes, tu, tu, tu me prends un jet privé, je viens chez toi, moi. L'argent répond à beaucoup de questions, beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas. La Bible dit « Money answer at all things ». Dans la première chose, ayez l'argent. Vous devez avoir le cap. Que comme je dépose l'offrande ici, si, ne simplifiez pas l'argent. Ça peut être 500 que tu as aujourd'hui. 500 Vous avez mon, mon numéro OM sur le truc-ci. Parlez sur l'argent que vous donnez. Ouais, parlez mes choses. Je parle, je ne doute pas de ce que je dis. Ceux qui sont sur mon WhatsApp, vous remettez souvent les témoignages. Vous devez arriver à un niveau où vous nommez et tu décides que même s'il faut que pour les six prochains mois, chaque jour, je donne une offrande. Parce que certains d'entre vos enfants sont malades à cause de ces malédictions générationnelles. Chaque mois, l'enfant, là, te coûte 500 000 de soins. Tu aurais pu prendre 20 000 francs, tu pas donner. Mais comme c'est la facture de l'hôpital que tu aimes payer, va payer la facture d'hôpital. Le spirituel se résolve, le spirituel. Je continue. Première chose, donne une offrande. Deuxième chose, paye ta dîme. Pour moi, la dîme, c'est la base. Bonjour, Akono. Amgaka, Akono akono. Chaque fois que je vous te voir, je vais te parler le jusqu'à ce que tu comprennes le bâton. Akono, amgaka. Ok. Vous devez... Dans votre base, payez votre team. Non, je, euh, William, Jackham. moi je prends l'argent jusqu'à, je ne blague pas moi. <rire> J'aime l'argent. Même mon gars connaît. Un jour, Je, je, je rire, après quelqu'un demande que la fille s'aime même quoi. Mon gars dit que pardon. Hein? Elle là, même dans mon rêve, dans mon sommeil, c'est pour ça que l'argent vous fuit. Souvent, il me dit que tu, vas tu as parlé dans ton sommeil. Tu as dit que tu vas me donner l'argent. Je dis oui. À like money. À the like money. Voilà. C'est clair, non, William? Je peux continuer maintenant. Hum? Tu es Decepticon ou tu es simpleton? Identifie-toi comme ça et dis-le avec toi. Voilà. Troisième chose que tu vas faire. Il y a les lieux sacrés dans vos villages. C'est-à-dire vous il y a les tombes de vos ancêtres. Ça fait. Oh. <coughs> je passe souvent au village. Souvent quand j'ai quelqu'un en qu conversation, je passe souvent au village. La dernière fois que tu as allé au village, c'était quand Et Ça fait trois ans. Mm. Mm. Ça, ça fait trois ans que je pas. pas. Ne te dérange pas, William. Tu peux me juger. Je m'en fous. fou. I don't give a. I don't give a fuck, you know. <rire> C'est seulement parce que je n'ai pas le temps de t'insulter. Je n'insulte même pas le temps. Les gens, tu vois, j'ai même pas besoin. Mais je n'ai vraiment rien à faire de ce que tu penses de moi. Je m'en fous. Tu as compris. Tu me donnes pas l'argent. Ce n'est pas toi qui me donnes l'argent. Tu as compris. Je crois que tu es pauvre. Voilà, continuons. Ça fait trois ans que je suis parti au village. Ça fait, ça, fait, ça fait trois ans. Tu ne dois pas rester trois mois. Tu n'en vois pas. Moi, vous dis-moi mes choses. Certains d'entre vous, vos grands-pères sont fâchés au village. Ils sont fâchés. Que depuis que tu es parti à Washington, tu nous as oubliés. Les ancêtres de Tsefap, ou les ancêtres de, de quoi? Les ancêtres de la communique avec les ancêtres de Washington. Hein? Moi, vous dis Et ne partez pas, pas faire le sac au village avec tout le monde, genre, euh, ma famille va faire ça le 8 août, je vais aller avec tout le monde. Tu dois faire pour toi. Pour toi sur ta tête. Tu fais aussi pour tes enfants. Et quand tu fais, tu parles sur la tête de chacun de tes enfants. Allez, lis Job chapitre 1 verset 5. Job faisait des sacrifices pour chacun de ses enfants. Écoutez, je vous prends avec n'importe quel document que vous voulez. Sortez-moi la Bible, je vous montre. Job a appelé ses enfants, il les lave d'abord. Il peut prendre la, le, au, feu, le, au fleuve du, du sacré là-bas. Il appelle chacun de ses enfants, il les met là-bas. Allez, lavez-vous. Il met le sel dedans. Il met un peu de débloquement moi là. Il parle dessus. Il lit. Il lui dit, dit, dit lavez-vous. Après, il, part, il dit Je fais le sacrifice sur la tête de Papou. Je fais le sacrifice sur la tête de Pitou. Je fais le sacrifice. Paul Daniel, ouais, Decepticon, tu sors d'où Paul Daniel, je te nomme, tu es Decepticon. Tu as compris You don't hear me. Tu vois une fille avec des antennes comme ça, tu n'as même pas peur de venir m'insulter. Ouais, Seigneur. Je hum? ne maudis jamais les gens en direct. Et je vais pas le faire pour toi. Donc passe ton chemin. Mais même pas peur des gens. Hey, aïe aïe aïe aïe. T'es <rire> Ah! t'es ça. Bye bye. Je suis pas. Je suis là pour le matin, le matin cela. J'ai j'ai des mm -hmm. choses que je veux montrer aux gens qui me suivent. pourquoi il y a beaucoup de zèvres, tu condamnent mon truc ce matin. Moi, je prends l'argent. Hein. Vous avez compris. Je prends l'argent. J'aime l'argent. Vous savez, vous faites tout, vous voulez être religieusement correct. Tu, tu, tu, tu, tu viens devant le pasteur. Ah, pasteur, je n'aime pas l'argent. Hein. Hey, pasteur, Je touche seulement 1000 euros. Moi, je n'aime pas l'argent. Si tu dis au pasteur que tu touches 10 000 euros. <rire> mmh. <rire> mmh. Vous ne connaissez pas. <rire> vous êtes trop humble. Parce que si tu dis que tu aimes l'argent, on va t'insulter. Insulter. Et les gens même que tu veux faire le beau devant, eux, ils te donnent l'argent. Vous, là, vous me donnez l'argent. Donc j'ai dit, visitez le village. Vili, visi. Si vous êtes à distance, envoyez ou pas fait? Envoyez. Envoyez, faites le orange de le wave. C'est une wave, faites ce que vous voulez. Donc quand il voit mes antennes, tu n'as pas peur de mes antennes, tu vois? Moi, si à dire, tu à la gâche, mal, pas, je viens de je vois quelqu'un comme ça, la gare, je vais avoir peur. Mamie, il passe Je ne sais même pas. Maintenant, un numéro 4. Vous avez suivi que le numéro... Oh, mani, mani, mani. Ouais, Seigneur. Écoutez, quelle que soit votre religion, je pense que les gens de Facebook... Aiment. Vous avez trop de haine. Si tu me dis que tu es chrétienne. tu ouvres la bouche, c'est la haine qui sort. Ton christianisme là pour moi c'est zéro. Tu me dis que tu es traditionnaliste, tu es kamite, tu es n'importe quoi. Et tout ce que tu sais faire c'est insulter. C'est la haine. Pour moi, ce que tu dis là c'est zéro. Parce qu'il connaît. Vous allez rester au salon, non, pour nous c'est ce qui est ça. Je ne juge personne. La preuve, que ce soit musulman, chrétien, pas de, entre vous asseyez-vous asseyez, asseyez -vous dans ce que j'ai dit, tu vas trouver ta part. Tu vas trouver ta part. Oui. Numéro 4, si vous avez suivi ce que j'ai dit en numéro 4, vous voyez que vous avez, vous allez, il y a les grands peuples, les ancêtres au village, vous devez aussi faire sacrifice sur la tête de vos enfants, il y a les lavages de vos enfants. Et dans Le 5, le dernier, Ça complète le, le kit de débloque de, de fondation ceux qui ont acheté les kits mes représentants vous achetez chez eux donc vous prenez je vais faire une vidéo où je vous montrerai vous prenez le sel sel cendre si tu n'as pas la cendre tu en bain. prends le papier tu boule tu boules tu prends le papier tu boule Prends même 5 formats, tu brûles. Dès que tu finis de brûler, ça devient la cendre, non Tu dis que tu n'as pas le bois pour que tu brûles, ça devient le, la cendre. Prends un cahier que tu as fini d'utiliser. Tu brûles. Tu mets dans un petit bocal, non Et Tu vas à Washington, tu n'as pas la cendre. Tu brûles. Quand ça va finir de brûler, il y aura la cendre qui va rester dedans. Non? Oui. La cendre, c'est l'élément important. Cendre, si tu as le don ou le jujube. Et le jujube, ça, ce serait super. Donc, et jujube, ou bien don, ou bien jujube. Si tu as les deux, mets les deux ensemble. Tu prends ça, tu écrases sur la pierre, même si c'est la cendre de l'encens. Donc, tu prends cendre, trois pincées de sel. Donc, pour la cendre peut-être, tu peux prendre deux cuillères à soupe de cendre, euh, trois pincées de sel. Euh, peut-être même 16 grains de jujube 16 grains de dents tu écrases tu mets dans le mélange de cendre sel et, et truc là dans ce mélange tu peux le mettre avec ton gel douche parce qu'il y en a parmi vous dans le pays où vous êtes vous n'avez pas encore pu recevoir mes produits J'ai parlé avec une fille en Chine hier, Elle dit que la Chine ne reçoit rien. Il y a la Chine, il y a... Je sais, c'est Dubaï. C'est assez difficile de parler à Chelle, ça ne passe pas. Donc, tu prends ça de, de toi-même là, comme ça, chez toi. Tu mélanges. Tu mets peut-être dans un petit bocal. Tu verses le gel douche de dedans. Ou bien, si vous avez le savon noir. Tu le savon qui est mou non. Ou bien, tu prends euh, le savon, tu râpes Tu mets dedans. Tu mets un peu d'eau, tu tournes. Tu lis le somme 35. Somme 51. Tu lis ça sur le mélange que tu viens de faire là. Voilà. Quand tu pars à la douche pour te laver. Tu mets tes quelques encens là, tu brûles quelques encens. Tu prends un peu de ça dans ta main, tu mets sur le gant. Et avant ça, tu peux mettre l'huile rouge sur tes pieds. Tu parles. Tu dis que comme je viens loin de mes pieds, tu avais l'huile rouge ici. Si tu n'as pas l'huile rouge, tu prends l'huile d'olive. J'enlève toute malédiction que j'ai portée. Si c'est les endroits où je suis arrivé, j'ai piétiné les choses. Si je suis entré dans les lieux sacrés sans savoir. Si j'ai marché dans les lieux où on avait mis les malédictions, j'ai porté. Si j'ai même pris les malédictions de ma famille, comme je viens coin de mes pieds comme ça, là, j'enlève. Maintenant. Tu un tes pieds comme ça. là. Tu prends maintenant. Donc tu es dans ta ou dans Là où tu te laves. Tu un tes pieds avec l'huile. Après maintenant, tu prends le gel. Que tu viens de composer là. Prends un peu. Tu mets sur le gant. Tu te frottes le corps en priant. Tout homme fort. Tout mari de nuit. Tout euh, euh, malédiction générationnelle qui me localisait depuis. Comme je me lave là. Comme je me frotte. J'enlève. Après quand tu, tu frottes tout ton corps En parlant Tu peux te frotter le corps comme ça là, En lisant le Somme 35 Tu lis en boucle, tu lis Ou bien tu fais jouer sur Youtube Tu répètes Quand ça joue tu répètes Tu parles Donc tu me prends le téléphone Tu me mets un audio Quand ça lit Somme 35 Somme 51 euh, Somme 91 Seigneur je me purifie Je me purifie Tu fais ça pendant trois jours avec trois jours de jeûne. Et si tu as déjà identifié les malédictions générationnelles, peut-être y avait des enfants dans ta vie que tu as identifiés. Je me débarrasse de tout esprit de célibat. Je me débarrasse de tout esprit qui fait que je ne suis pas heureuse dans le mariage. Je me débarrasse de tout esprit qui fait que mes finances sont comme le yo-yo. Ça monte et ça descend. Aujourd'hui je suis bien, demain je ne suis pas bien. Je me sors de tout puits, de tout puits collectif dans lequel on a mis les membres de ma famille. Je viens comme ça me délivrer et je délivre les membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, fais ça tu jeûnes pendant trois jours. Et en jeûnant, tu me sur le passage suivant. Isaïe 58, verset 6 à 13. Il dit que voici le jeûne pour briser, pour défaire les chaînes de la méchanceté. Et le dernier passage que vous donne, Matthieu 18, verset 18 et 19. Faites ça, vous allez venir me dire. Dans trois mois, votre vie va changer. je reste comme ça, les ancêtres m'inspirent mais un jour fait fais d'abord moi ça marche il est waka, après il vous donne et ce n'est pas parce qu'un décepticon va voir que tu connais ça dans le direct qu'il va aller faire quelque chose, ça va te bloquer ceci là, parce que je sais que j'ai mes décepticon j'ai mes tanticon, j'ai mes ongricon vous savez que je sais maintenant donc si les gens là savent que tu sais ils ne vont rien faire pour que tu te sortes de là pour, pour empêcher que tu sautes de là donc ce que je vous donne, si ça marche en dépit de leurs malédictions, de leurs incantations, Qui sachent ou pas que tu connais déjà, tu vas sortir de là. Parce qu'avant qu'elle me disait, ah, ah, et si, et si je fais comme ça là, ma tante, on la connaît, si elle connaît que je connais, même si elle connaît, ça va marcher. Du Yemi L'autre, c'est là, c'est en dépit de... Ils sont sur ma page, vous êtes aussi là. Vous belle méticône, là. Et vous pouvez aussi faire ça. Si vous êtes marié légalement un homme, vous pouvez faire ça aussi pour sa propre famille. Que je me mets comme ça, là, je prie. Je débarrasse Jean Bosco des esprits négatifs de sa mère. Des trucs que sa mère et son père lui ont passé. Que Jean Bosco, tu es mon mari. Tu vas... Tu vas selon Genèse 2, verset 24. Je te libère. Vous allez voir que vos maris, là, il va quitter de Mariticone à mariton. Mmh. Et parlez, les que c'est sucré. Je sais qu'il parle les bonnes choses. À des tocs, suit J'ai les paroles qui libèrent. Apprenez à vous discipliner dans votre travail spirituel. Faites le travail, si là vous jeûnez trois jours ou sept jours, selon la direction de l'esprit. Vous faites ça pendant trois mois. Le mois si tu fais, le mois prochain tu fais, le mois d'après en tu fais. Jusqu'à ce que tu vois les... Parce qu'il y a des choses qui vont se décanter même en six mois. Ça va prendre du temps pour se décanter. Tu fais, tu fais, tu fais. La cendre là est mouf. C'est une âme. Tu te frottes avec, tu te frottes. Après quand tu verses l'eau sur toi, tu dis que comme je me verse l'eau comme ça là, Toute malédiction là, ça part. Ça part. Si vous connaissez les, les noms de votre anticône alors, c'est grave. Tu prononces ton nom. Que je te chasse de ma vie. Que je te chasse de ma vie. Ah. Je m'aime, je m'aime Je suis votre Jésus Je vais vous donner une chose qui vont vous libérer Et le truc c'est que quand je parle là, toi-même tu vois On s'est trop assis sur votre destinée Trop Parfois elle même elle te dit que tu ne vas pas avancer Et tu pars, tu tournes, tu tournes tu, tu, tu, tu. tu vas sortir de là Tant dit qu'on on clique. Hein? Le elle temps de qu'elle parle, elle parle, tu tournes après tu reviens encore pour la voir. Elle t'a dit que je suis ton aéroport. Aujourd'hui, là, tu, es, tu sors de l'aéroport, là. Tu crées ton propre aéroport, tu construis ton aéroport toi-même. Hum. C'est même quoi ça? Dès qu'elle connaît que tu es un fiancé, ça se casse. Dès qu'elle connaît que tu es un fiancé, ça se casse. C'est quoi? C'est quoi? Hmm. Ne m'écoutez pas seulement. Allez faire ce que je dis. Allez faire ce que je dis. Je viens vous libérer pour que vous allez poser des actes qui vont vous libérer. Je mets l'action en Mais mes, mes kits que vous avez achetés, vous avez déposé sur votre table là depuis. Aujourd'hui, vous prenez ça, vous travaillez avec. Je remplis compte bancaire pour que vous achetez les produits que vous l'achetez depuis? Au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Bon, je dois partir. J'ai les lavages à faire ce matin. Bye bye. Bye bye. Je viens bénir ce, ce que vous avez écouté ici. Je déclare que ça ne tombe pas dans une terre euh, infertile. Je déclare que ce que vous avez pris comme décision en m'écoutant, ça va marcher. Igor Waka. Je viens soulever vos antennes spirituelles. Oui. Oui. Mes antennes, tu me plaisent. Oh, oui, oui, oui, oui, oui. Le feu sort, le feu sort. Seigneur, je bénis tes enfants. J'ai bénis tes enfants qui me ait... Au nom de Jésus, je les bénis, je les bénis. Je vous bénis, je vous libère. Je vous sors des prisons dans lesquelles on vous avait mis. Les fausses communes familiales là. Je vous en sors. Au nom de Jésus. Quand il est dans au Cameroun, je crois qu'elle a fait un tour dans le nord là-bas. Parce que vraiment, le nord me suit. Je sens que vous allez vous occuper de moi plus que les gens de Douala là. Vraiment, le nord, j ai, j ai... vous me plaisez dans le nord. Vous me plaisez. Vraiment. Je vous mets dans mon cœur. Je, je vous mets dans mon cœur. Abidjan. Abidjan, on me traite comme une reine. Vous, Cameroun, m'appelez mal la reine. Je suis jeune, je suis jeune. je suis reine, je suis hmm. Voilà. Je viens sceller ce que vous avez vu et ce que vous allez faire. Quand vous allez faire votre travail, moi j'apparais là-bas et je vous assiste. Je vous assiste avec mes anges. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Préparez-vous déjà pour le lavage du 1er avril. Donc chaque début de mois, les premiers, on fait le lavage. Ceux qui ont leur le, le règles premier, le 5 et un autre lavage, lavage. Okay? Donc inscrivez-vous déjà. Les lavages du premier. Préparez-vous en avance. Vous ne pas venir me contacter le premier à minuit du haut. Oh, je vais faire le lavage. Voilà. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis.